Hey, salut Aujourd'hui, on va parler des MOOC. C'est l'acronyme anglais pour des cours en ligne ouverts massivement. Bon, l'idée des cours en ligne, ça n'a rien de nouveau. Mais ce qui paraît prometteur ici, c'est d'ouvrir ces cours à des dizaines de milliers d'utilisateurs en même temps. Il y a plusieurs types de MOOC qui existent, mais généralement, on y retrouve des vidéos qui vont soit nous présenter le sujet, soit approfondir les contenus. On y retrouve aussi des trucs à lire, des quiz à répondre ou encore des devoirs à faire. La dimension interactive est super importante pour certains MOOC, il y a même des devoirs qui peuvent être corrigés par d'autres participants, et il y a un forum qui permet d'interagir soit avec les autres participants, soit avec l'équipe pédagogique. Avec une technologie sans cesse en progrès, la révolution des MOOC a commencé en 2012, et plus rien ne saurait l'arrêter. Ou peut-être que c'est des conneries. Bref, pour nous expliquer un peu tout ça, j'ai eu droit à un coup de main de Mathieu Cizel, qui est le premier en France à avoir réalisé sa thèse sur les MOOC. Bonjour Mathieu, et merci de répondre à quelques questions. Dans un premier temps, les MOOC, c'était un objet de communication. C'est-à-dire qu'on euh, avait eu quelques expériences avec euh, des MOOC d'intelligence artificielle de Stanford, avec 150 000 inscrits, euh, 20 000 personnes qui obtiennent le certificat gratuit à la fin du cours. Il y a eu un buzz autour de ça et beaucoup d'universités se sont lancées euh, en collaboration avec des plateformes sur des MOOC entièrement gratuits. Donc, euh, le certificat, les vidéos, l'exercice. Donc, pendant quelques années, on a eu une phase comme ça où il y a eu euh, beaucoup de MOOC à destination du grand public assez peu en finalement de MOOC qui s'adressait uniquement à des étudiants et peu à peu, en fait, quand on a, vu qu a, on a compris qu'on n'arriverait pas à avoir un modèle économique simple, les, les choses se sont un peu refermées, c'est-à-dire que, surtout aux États-Unis, les plateformes ne faisaient plus les certificats gratuits, plus les activités gratuites Coursera et Diax, par exemple, mais plutôt dans des, presque des formations de distance traditionnelles les vidéos gratuites en plus. Et là, l'objectif a un peu changé. On est plus centré dans une logique de formation professionnelle et plus dans une logique de cursus académique et d'une logique de formation d'adultes qui peut rapporter de l'argent. C'est très difficile à dire parce qu'on n'a pas vraiment d'études quantitatives dessus. Les données qu'on a, c'est plus euh, marginalement dans certains cursus, type euh, des formations doctorales ou parfois des masters, où on a le droit de valider euh, quelques crédits à, en suivant un MOOC. C'est rarement institutionnalisé à grande échelle, c'est souvent avec des MOOC produits par l'établissement qui intègrent. Euh, c'est assez rare des MOOC comme le MOOC gestion de projet ou qui sont reconnus dans beaucoup d'établissements. Donc on en reste un peu sur des anecdotes et clairement pas sur une évolution systémique. En licence, c'est généralement très balisé. Il y a, enfin, tout est validé à l'échelon national, ce qu'on met dans les cours. Donc c'est plus compliqué de faire changer de maquette parce que tel MOOC est, est apparu. Mais paradoxalement, la plupart des MOOCs sont introductifs et c'est souvent en licence, enfin souvent dans les débuts d'études universitaires, qu'ils auraient plus de pertinence pour savoir comment s'orienter, etc. Un des obstacles, c'est qu'il y a eu un manque de stratégie. On était dans une logique de communication vers le grand public. Et quand on vise avant tout le grand public, bah, c'est pas étonnant que ce soit plus dur en fait, d'intégrer ensuite ça dans des cursus universitaires. ils se sont trouvés pile dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'ils venaient d'universitaire, donc ils n'étaient pas parfaitement adaptés à un public d'internautes qui aiment se former pour plaisir ou se former professionnellement. Et à la fois, ils étaient euh, dilués ou en tout cas trop euh, adaptés pour euh, vraiment être inclus dans les cursus. Donc au final, ils ont presque raté, le plus souvent raté toutes leurs cibles. C'est un petit peu euh, un entre-deux nuisible à de développement, je, dirais. je fais une petite parenthèse là-dessus, sachant que c'est un point qui n'est pas spécifique au MOOC mais qu'on retrouve évidemment en enseignement ou par exemple pour la vulgarisation sur YouTube et qui peut faire la différence pour le succès de certaines démarches. C'est bien sûr la question centrale de à qui on s'adresse, quel est notre public et comment est-ce qu'on s'adapte à lui Donc, Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer le niveau de difficulté, adapter nos propos pour dans l'ensemble essayer de garder la motivation C'est pas forcément suffisant mais c'est en tout cas nécessaire. Bon, sinon, vous l'aurez remarqué, ça manque peut-être un peu de chiffres, euh, de données concrètes. 2012, c'est finalement assez récent et peut-être que dans 10 ans, il y aura plus de choses à dire sur les MOOC parce qu'on aura plus d'études quantitatives sur ces questions. C'est vraiment les CSP+, euh, Master 2, Profession Intellectuelle Supérieure. Donc, c'est vraiment des gens qui étaient déjà formés. Après, euh, Certes, on fait pleuvoir là où c'est déjà mouillé, mais c'est pas une mauvaise chose en soi. L'objectif du MOOC n'était pas de résoudre le problème des inégalités. Non, c'était de fournir des contenus gratuitement, libre à chacun de s'en saisir. Ok, c'est les gens qui aiment apprendre, qui s'en saisissent. Il n'y a rien de surprenant que ce soit socialement différencié. Moi, je suis très content si on arrive à, à... Tous, ces... tous ces CSP+, qui au lieu de regarder un show sur Netflix, vont se former sur un MOOC. Moi, je trouve ça très bien si on les récupère. Si on prend une définition large du MOOC, on a des, des, des plateformes type Udacity qui font euh, des formations euh, provenant d'entreprises. De, Google, euh, Facebook, euh, Salesforce. D'ailleurs, ça fait dire à, à certaines personnes qu'un jour, ça va quitter le domaine de la formation informelle, euh, l'apprentissage informel tout au long de la vie et peut-être entrer dans les murs de l'université et qu'on aura les GAFA, entre guillemets, euh, qui deviendront une puissance de formation à part entière, surtout si ça donne accès, à, ça fait bénéficier en termes d'employabilité. De, C'est un vrai débat, est-ce que l'université, en, entre guillemets, euh, on laissera entrer les GAFA dans, dans, dans, dans la citadelle académique Présenté comme ça, la réponse des universitaires est forcément l'opposition. Mais, euh, mais on peut voir qu'il y a des gains des deux côtés à faire. Après, oui, évidemment, certains craignent un jour un master Google fondé sur des, des MOOC ou apparentés euh, produits par l'entreprise. On a beaucoup pensé les MOOC comme une, rêve, une innovation technologique. Toute personne qui a utilisé des, des technologies pour enseigner avant les MOOC sait que ça a été une régression technologique. Les plateformes qu'on qu a utilisées étaient souvent allégées pour Permettre la massification, on n'enseignait plus à 50 élèves à la fois, mais à 50 000. Évidemment qu'on a lâché du lest, comme des montgolfières, on lâchait des sacs de sable pour pouvoir monter. Alors, sur le plan technologique, ça a été un affaiblissement. C'était une révolution organisationnelle, c'est-à-dire la mutualisation de cours ou des choses comme ça à l'échelle internationale. Là, il y avait vraiment quelque chose, mais en termes technologiques, non. Et L'IA, entre guillemets, ce serait une véritable progrès. Il y a eu des essais d'intégration d'IA ou de petites technologiciens si par an dans les MOOC, mais c'est toujours resté anecdotique. Les vraies IA n'ont pas été massifiées. Pourquoi Il bah, y a plein de raisons à ça. Développer ces IA, ça coûte cher. Euh, c'est une valeur ajoutée importante ce qui peut se vendre, se monnayer. Les serveurs qui derrière tournent sont consommateurs en énergie. C'est beaucoup plus consommateur que simplement euh, faire du streaming de vidéo. Donc tout ça euh, se combine pour que, en fin de compte, l'IA reste encore un produit de, de niche. Et faire euh, introduire l'IA dans les MOOC, ça veut dire faire passer... Un produit, ce qui est un produit de niche, un produit euh, grand public. Ça, évidemment, je pense que c'est souhaitable et qu'il y ait une vraie politique open éducation de l'IA. Après, euh, je pense qu'il va falloir un sacré alignement de planète pour qu'on puisse voir ça se concrétiser. Et euh, j'espère vraiment travailler dans les mois et les années qui viennent à cette démocratisation des IA en éducation. Bon, finalement, en quoi les IA pourraient être intéressantes pour les MOOC Indépendamment même des MOOC, de manière plus générale en éducation, ce qui serait attendu de l'intelligence artificielle, ce serait une aide pour mieux personnaliser l'apprentissage. Par exemple, on peut imaginer une IA qui analyse nos résultats au premier quiz et au premier devoir, et si jamais elle se rend compte qu'on a des lacunes, elle va nous proposer des lectures complémentaires ou des vidéos et tout ça. Au contraire, si jamais elle se rend compte que c'est trop facile, elle peut nous proposer des exercices de plus en plus durs, adaptés à notre niveau, comme ça on ne s'ennuie pas. Évidemment, on peut tout imaginer. Hein. Euh, L'intelligence artificielle pourrait corriger nos devoirs, pourrait nous donner du feedback, des retours intéressants pour mieux apprendre. Après, c'est une question de défi technique. Mais encore une fois, ça ne se limite pas au MOOC. Il y a déjà des choses qui existent, et c'est un domaine qui est encore en train de se développer. Le modèle du MOOC initial est... est est quasiment mort aux états unis En France, il est moribond. La vague est passée, et il n'y aura plus que quelques militants ou machin pour garder le modèle MOOC initial avec vidéo exercice, certificat gratuit. Pour survivre, je crois beaucoup au crowdfunding. C'est-à-dire que sur des vraiment projets où il y aura besoin, je ne vois pas d'autres modèles parce que s'il n'y a pas de modèle économique, les militants comme moi, je l'étais au début, ben on finit par se lasser. On ne peut pas chaque année consacrer un mois à un cours qu'on fait gratuitement des gens qui nous prennent du temps, qui veulent des retours sur leur correction sans débourser un, un euro. On a des missions pour lesquelles on est payé aussi. Donc euh, les modèles non lucratifs doivent aussi fonctionner sur le, la base du service public. Euh, oui, l'État le, et les universités, ont, pour moi, ma ont vocation à continuer à diffuser des MOOCs et c'est bien qu'ils les soutiennent. Mais euh, c'est fini les temps, on aura des centaines d'établissements qui investissent à perte. Il ne faut pas se faire d'illusions par rapport à ça. Dans 10 ans, je les vois, déjà, sur le plan technologique, j'aimerais bien que l'IA soit vraiment entrée dedans. Et qu'il y ait une vraie culture de l'IA en éducation. Et qu'il y ait quand même encore des MOOC qui persistent avec des militants qui, retiennent, qui ont des soutiens, peut-être des subventions récurrentes pour les projets dont on voit qu'ils ont une pertinence, qu'ils ont une valeur ajoutée, je pense à voilà, des MOOC de gestion de projet comme celui de centrale Lille. Que oui, il y, a, il, y a, il y a des subventions pour ça. Et des équipes dédiées qui continuent à les faire tourner. Et, et s'il y exige une vraie articulation entre ça et la formation d'adultes ou la formation des chômeurs, et que ce qu'on a vu de manière embryonnaire en fait, se mettre en place, euh, soit entre guillemets institutionnalisé. Quoi. Avec une vraie politique publique du MOOC, et pas simplement euh, une sorte de, de, de chaos des initiatives personnelles. Quoi. Quelque part il y a du bon à ce qu'il y ait eu un usage abusif du terme MOOC, c'est que maintenant, ça, je... MOOC est devenu associé à l'enseignement en ligne, on a oublié qu'il y avait cette notion d'ouverture. Mais au moins, ça ne choque plus personne de, de, de se former en ligne. Et ça, je trouve que c'est dans une bonne direction et que ça a réimpulsé. Maintenant que les états, entreprises ou universités ont investi dans des studios, comme on en avait dans les années 70, ils les ont remis au goût du jour, bah, on a peut-être une nouvelle vague entre guillemets, de, de formation à distance, etc., qui peuvent renaître. Et ça, c'est pas, pas mal. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Évidemment, je vous mets dans la description des liens pour ceux qui veulent aller plus loin, suivre des MOOC ou en savoir plus sur les MOOC. Vous pouvez retrouver Mathieu sur son blog La Révolution MOOC, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, uTip, Vous pouvez regarder des vidéos, ne pas dépenser un seul centime. Alors en vrai, ça m'embête, moi, de devoir vous demander ça. Mais dites-vous que si vous voulez que la chaîne soit pérenne, puisse durer, puisse s'améliorer, j'ai besoin de votre soutien.